Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 210 de SageJuan et nous allons jouer aujourd'hui à World of Illusion starring Mickey Mouse and Donald Duck sur Mega Drive c'est le nom le plus long que j'ai jamais vu dans les jeux vidéo j'en ai chié pour le rentrer dans mon introduction c'est pour vous dire j'ai dû réduire la police donc c'est parti je vous laisse l'introduction ça ressemble un peu à l'épisode qu'on vient de faire sur euh, sur euh, Castle of Illusion sauf que là bah, c'est World of Illusion et puis on, puis on joue avec Mickey Mouse et Donald Duck en fait vous allez voir euh, on a le choix. Enfin, on n'a on a pas le choix, mais enfin bon, c'est compliqué. Allez, je vous laisse l'introduction. Ben, L'introduction n'était pas longue, vu que j'ai parlé la moitié, mais c'est pas grave. Oh euh... nice, Mickey Martin. Ah, bah il y a encore une, donc c'est parti en fait. Je peux vous relaisser ça, c'est sympathique. Que cette mélodie était douce, je suis sûr que si vous avez un casque, vous avez senti qu'il y avait des sons d'un côté et des sons de l'autre. Enfin, le petit son aigu était, était à gauche. Euh, ou à droite, je ne sais pas. Alors, euh, Mickey, alors on voit qu'il a une petite attaque aujourd'hui. Hop, euh, par rapport... là, attention. Alors, euh, quand on nous attaque, on peut euh, transformer les gens en fleurs. D'accord, ça commence très bien. On est dans un royaume et des champignons. C'est normal qu'on transforme les gens en fleurs. Hum... Euh... Voilà, il a sûrement manger un ou deux sortes, qu'est-ce que c'est que ça Ok, il nous faisait un petit balai volant, alors il y a un petit, un petit paquet là, j'aimerais euh... ouais, bien récupérer j'aimerais bien, c'est pas dit que j'y arrive, mais j'aimerais bien euh... Non, il n'y arrive pas Bon, on continue, on avance, euh, jeu de plateforme toujours Euh... Dans, dans le même style, exactement le même style que, que Castle of Legion. Hop, j'espère qu juste qu'il sera peut-être un peu plus long Euh... Voilà. Allez casse-toi, voilà. Allez on saute, hop, hop. Ah bah ça saute tout seul nickel. Ça fait le chemin tout seul. Si c'est pas beau ça comme jeu. Ah ah bah non pas le dernier. Tant pis. Hop. Alors un bonbon. Mmh, ça doit être ça doit ça doit être la vie ça les petits cœurs que vous voyez là haut les les cartes en même temps c'est des cœurs donc bon pense que c'est de la vie. Hop, voilà, on transforme, on fait on fait un bouquet de fleurs. On, on improvise fleuriste, hein, voilà. Euh, ouais, j'ai cru qu'il fallait passer dans le tronc, mais non. Euh, dans celui-là, par contre, oui. Euh, alors, on est tombé. Mais tout va bien. On transforme les gens en fleurs, tout va bien. Tout va bien, tout va très bien, même, je dirais. Euh, donc, le niveau n'est pas terminé, on continue. Hop. Ah ah bah j'ai eu Mobo là. Il fait une drôle de tête d'ailleurs quand il, quand il a mal... Hein. Je sais pas ce que c'est ce, ce truc là, ce, ce machin de... qui se transforme en, en, en, en feuille quand on... quand on le touche. Hein. On est en train de se faire souffler par des coquelicots, ou des fleurs bizarres du moins. Vas-y, ah je voulais, je voulais lui lancer, Je voulais lui faire un petit... un petit mer dans les airs là, comme hein. Hop Hop, ça fait ça apparaître des pétales, enfin des plateformes. Hop. Euh, on sort dans le vide Voilà, on a sauté dans le vide. On s'est suicidé, mais tout va bien. Arrête, il peut tomber de 3 km de haut, il n'y a rien à foutre. Au moins, ça nous évite de se casser la tête. Oh non Ah, il m'a fait mal. Allez. Non, ah, non, je suis pas assez haut. J'ai les boules. Bon, eh ben on y retourne. Hop. Hop. Ah, lui aussi il fait apparaître des pétales. Je sais pas, bizarre. On va essayer, on va essayer avec celui-là, Mais je sais pas où c'est que ça va nous mener. Hop, hop, hop. Euh, sur une autre fleur avec des pétales Non, même pas. Sur une fleur sans pétales. C'est juste pour éviter les monstres, je pense. Eh ben on va retourner là-bas parce que... Parce que ici ça nous intéresse pas tellement Je voulais monter là-haut, il y avait l'air d'avoir une petite porte Hop Hop Et Hop Ah Toi T'as pas intérêt à m'emmerder Voilà Ah bah lui on le transforme pas en fleur, on le transforme en papillon Si c'est pas beau Allez on va essayer de sauter en Encore en même temps Et Voilà C'était limite Hop Fort il arrive trop vite, comment vous voulez-vous que je. que je.. que j'analyse ça. Euh ouais non. J'ai fait apparaître les pétales mais j'ai pas envie de. pas envie de prendre le risque. Voilà. Ah bah tiens une porte, nickel. Ah, alors où c'est qu'on est maintenant Est-ce qu'on a fini le niveau Non. Non, même pas. L'étoile d'araignée. Ah L'étoile d'araignée qui se perce. Euh. Donc on va faire attention là où on marche. On transforme les araignées en papillons chercher le, le... problème de concept puisque les araignées mangent les papillons, mangent les mouches, mangent les... les insectes Pourtant les araignées se transforment en papillons Hop Hop Ah J'ai oublié, ça, ça, oublié que ça descendait faire enfin, attention à peut-être peut éviter de marcher au milieu Vous avez vu le système de... des araignées qui vous font des plateformes en fait avec leur fil Franchement ça j'y aurais pas pensé moi-même hein. C'est trop bien fait Hop Et hop, la plateforme qui, dé... qui disparaît Trop trop bien Ah raté, je voulais récupérer les trucs mais Non, On va vais faire attention quand même si je tombe Là je sais pas où c'est que je peux atterrir hein. Je crois bien que je dois mourir directement si je tombe On va peut-être éviter hein. Ah là par contre faut remonter Ah J'ai cru que je tombé mais bon. Voilà, arrivé à bon port. Alors où sommes-nous maintenant Toujours des araignées. Encore et encore. Ah Ce qui ressemble à un boss. Ouais, ça, ça a l'air d'un être. Hein. Et je vais vous le laisser un gameplay, le, le boss. Nous voici euh, dans un nouveau niveau. Apparemment, it like on fait apparaître le tapis volant. Voilà. Et c'est parti. On monte sur notre tapis. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire Donc, j'appuie, j'appuie frénétiquement sur ma touche pour me maintenir en l'air. Et on va essayer d'avancer aussi avec les flèches. Euh, ça serait bien d'avancer parce que si on fait du sur place, c'est inutile. Hop là ah hop. Bon, on va essayer d'éviter les tornades aussi. Les oiseaux. Ah tiens, il y a tout un tas de cartes là. Ah Je m'envole J'ai appuyé trop frénétiquement, je crois. Voilà, oula, oula, c'est la saison des, des tornades. Il y a des tornades dans les airs Attention, oulala là. là. Oh, oh, oh, petit oiseau. Ah, J'ai de la chance pour le moment. J'ai toujours 3 vies hein, que ça fonctionne comme le. comme l'autre, Trize 0,3. Oui c'est vraiment pareil, c'est un peu, un peu différent au niveau interface, mais c'est pareil que le euh, Castle of Illusion en fait, c'est un. C'est la ta, ta Ah non, non, non, non, non, c'est bon, il m'a pas touché. Hop Alors c'est des paquets avec des points d'interrogation, je me demande si on peut pas choper des euh, des euh, des malus à dessus des, des. des mauvaises surprises par exemple. Attends, non, non, non, non c'est hop, voilà, je me suis fait toucher, j'ai voulu aller trop vite. Et euh, pour éviter la tornade, et je me suis fait avoir. J'essaye même pas de récupérer les paquets. Même pas, essayer. Voilà, on est arrivé à destination. Youp Avec notre tapis volant Alors, où sommes-nous Ah, bah, il fait pas beau. Oh, oh, oh il y a des trucs de flammes. Il pleut, il pleut, euh, il y a des bonhommes qui sont enflammés et il pleut. Ah, ils ont disparu. D'accord. Ok. Donc ça ça monte. Ah vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite. En fait, il faut super se dépêcher en fait. Ah, bah, je suis bloqué. Non, je suis bloqué Il y a eu un bug bon graphique, vous avez. vous l'avez vu Je suis passé à travers la plateforme. Et je suis bloqué. Je peux pas.. Je peux pas sortir de là. Ah c'est sérieux. Bon on va pas.. Ouais non, je suis en train d'abuser sur toutes les touches mais il n'y a rien à faire, je suis bloqué, un beau, gros problème graphique et du coup je me suis retrouvé dans les, euh, dans, les euh, dans les trucs, donc la seule solution hein, c'est d'éteindre la console, j'ai pas envie. Donc on va euh, s'arrêter là, donc ce sera tout pour euh, World of Illusion et euh, tous les starings qui suivent.